Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors on va attendre deux, trois minutes que tout le monde puisse se connecter. Est-ce qu'au niveau du son, est-ce que tout le monde nous entend bien Parfait. Merci Estelle. Donc on commencera à 32. Alors on attend 2-3 minutes que les gens puissent se connecter. Bonjour à tous. Bonjour On attend encore 30 secondes peut-être avant de commencer et on va démarrer, on va démarrer la session. Est-ce que toutes les personnes qui nous ont rejoint récemment nous entendent bien Connectique, ok Eh ben, on va pouvoir lancer peut-être le webinaire. Et donc, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire Celsi et Web Mécanique. Euh, ce matin, on a deux experts, donc euh, Celsi et Web Mécanique, qui vont animer la session. Je vais co-animer la session, donc je vais épauler mes deux confrères ce matin. Je suis marie Carus, je suis responsable d'une bande d'acquisition chez Celsi. Et ce matin, on va aborder le sujet du marketing automation au cœur de la stratégie du service client. Et donc, je vais vous présenter euh, Lucille Comtes et Arnaud Chatudeau. Et je vais vous laisser vous présenter. Oui, ben, bonjour à tous, moi je suis Lucille Ponce, je suis responsable marketing et acquisition chez WebMécanique. Et bonjour Arnaud Chaduto. Du coup, désolé marie odile et je suis Timide CSM chez celle-ci. Donc Timide CSM, CSM, donc on est bien sur le service de la relation client. Euh, également laisser Lucille et Arnaud vous présenter euh, brièvement WebMécanique et CELSI. Oui, ben, du coup, je commence. WebMécanics, on est un éditeur de logiciels dédié euh, au marketing et à la vente. Et notre ADN, c'est vraiment des logiciels pratiques et complets pour les équipes du coup, commerciales et marketing, euh, avec une notion clé, la sécurité de données, et puis un accompagnement tout au long euh, du parcours euh, client, euh, donc du prospect jusqu'au jusqu client. Euh, et on compte euh, environ euh, un peu plus de 500 entreprises utilisatrices maintenant, 40 partenaires revendeurs. Euh, voilà. Et nous, celle-ci, bah, donc nous sommes une entreprise euh, qui a été créée en 2009. Nous sommes une société donc, qui est dédiée à bah, tout ce qui est CRM facturation en ligne. On compte un petit peu plus de 6 000 clients dans une, dans une quarantaine de pays. Ça fait 35 000 utilisateurs, une équipe de... Euh, quasiment 120 personnes à l'heure actuelle. Il faudra mettre à jour la slide euh, basée sur La Rochelle et Bordeaux. Et puis, bah, le but de notre outil, là aussi, j'en je, je rejoins WebMécanique, c'était de faire un outil de facturation, un CRM simple à utiliser, facile d'accès. Merci Arnaud, merci Lucille. Donc, WebMécanique et celle-ci, on en parlera un peu plus tard dans la session, une intégration native, c'est-à-dire que les deux solutions peuvent travailler euh, ensemble et on a déjà de nombreux clients qui travaillent avec les deux solutions. Donc, Ce matin, au programme du webinaire, on aura 20 minutes de présentation à peu près de nos deux experts, partage de bonnes pratiques et d'exemples de concrets. On prendra 10 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, on, on essaiera d'y répondre à la fin du webinaire. On va revenir un peu sur les enjeux d'une relation client réussie à l'ère du digital. Euh, quelle stratégie peut-on mettre en place sur euh, une base de données client Des exemples concrets euh, de scénarios d'automatisation, notamment d'upselling euh, également comment est-ce que par l'utilisation de bons outils digitaux, vous pouvez permettre à votre service client une action au bon moment avec le bon message, euh, quelques bonnes pratiques en matière de segmentation de base de données clients, des exemples concrets encore de segmentation, d'automatisation et d'action humaine du coup au bon moment et quels sont les outils euh, aujourd'hui peut-être complémentaires qui peuvent euh, vous permettre de faciliter la vente additionnelle. Donc ce matin, on parle relation client. Donc, on parle de fidélisation client. client. Il nous a semblé intéressant de partager avec vous un chiffre euh, qui est le suivant, euh, qui, est, qui est issu d'une étude de l'Harvard Business Review. L'acquisition d'un nouveau client est de 5 à 25 fois plus coûteuse que la fidélisation d'un client existant. Arnaud, est-ce que tu peux réagir euh, sur ce chiffre oui, tout à fait. Euh, on a coutume de dire effectivement qu'il est, qu est plus dur d'acquérir des, des clients que, que de les garder. Alors C'est un fait, hein. euh, très clairement. C'est pour ça que généralement, tous les items ou en tout cas la, la vue des dirigeants, des investisseurs est tournée vers cette acquisition client. Mais euh, une fois qu'on a gagné des clients, euh, bah ça c'est bien, il faut les garder. Et ça, c'est en, encore mieux. Euh, c'est en se basant sur une base client fiable, solide, que l'on peut effectivement avoir un revenu. Hein pour celle-ci hein, qui est un revenu récurrent et euh, on base effectivement toute cette communication sur ce parc client qui ne cesse de grandir euh, ne serait-ce que par de l'affiliation avoir un parc client satisfait un parc client fidèle vous permet de gagner des nouveaux clients euh, voilà en résumé et donc on parle de la relation client donc la relation client comme tu le dis c'est un disons que c'est un actif euh, à long terme euh, créer, enrichir, maintenir du lien avec ses clients est indispensable pour construire une relation client performante euh, à l'ère du digital aujourd'hui. Et en la matière, il existe quelques bonnes pratiques, en tout cas des prérequis, euh, indispensables en tout cas à, la, à cette relation client euh, réussie. Oui, bien sûr. Euh, la première chose, ça va être un, un élément humain. Euh, on en a tous fait l'expérience, on a tous été le client de quelqu'un euh, et on a tous vécu ce, ce sentiment désagréable du euh, « on a été séduit » par le vendeur, on a été conquis par le produit, on signe et euh, plus de contact qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ça Cette phase de séduction qui est suivie par une phase de silence. Euh, chez celle-ci, on, on considère que non, ce n'est pas la bonne relation à avoir avec ses clients. Euh, le lendemain de votre souscription chez celle-ci, vous êtes contacté par une personne du service client, celle-ci, qui va vous proposer de bah, refaire une découverte de l'outil un petit peu plus orientée sur vos propres besoins. Le but, c'est de maintenir ce contact, alors sans être envahissant, hein, vous n'avez pas besoin peut-être de nous parler tous les jours, mais on va faire ensemble, sorte que euh, dès le début, vous ayez un contact le lendemain, un contact à 15 jours, à un mois, trois mois, etc. Le... C'est tout simplement vous faire sentir que nous sommes proches de vous sans devoir effectivement euh, monopoliser votre temps. Euh, C'est être proactif également. Euh, L'outil informatique peut vous permettre d'envoyer des mails d'automation comme celle-ci le permet. Un mail est beaucoup moins envahissant qu'une action humaine et puis bah, surtout l'action humaine peut être redirigée là où il y en a un réel besoin. Pour, pour du support, pour de l'offre commerciale, pour de l'upsell, de l'upgrade, la vente additionnelle, en gros. C'est utiliser l'outil informatique, utiliser la, la puissance humaine pour vous satisfaire au mieux et rester proche de vous. Voilà. Donc, on, voilà, fidéliser ses clients c une, doit être pensé, c'est une stratégie qui doit être particulièrement bien pensée. Euh, il faut veiller du coup à limiter la perte client. Et du coup, Lucille, tu nous partages ici quelques exemples concrets qu'il est possible de mettre en place en, tant que, en, en stratégie sur vos bases de données clients. Oui, exactement. On peut passer à la slide d'après. En fait, euh, il, faut, il faut bien penser qu'on a 70% de chances de vendre à un client contre seulement 30% de vendre un prospect. Euh, et donc, euh, pour, pour maximiser ces chances et pour en profiter, euh, c'est toujours intéressant de mettre en place euh, plusieurs stratégies. Euh, bah, comme disait Arnaud, euh, une stratégie d'outboarding, c'est toujours bien. Euh, des stratégies pour aider à l'usage de produits, donc pas forcément sur du support. Enfin, sur du support, c'est bien, pour aller aider euh, sur euh, tout ce qui est technique et puis aussi sur tout ce qui est stratégique avec euh, bah, la proposition, euh, justement, de webinars, de contenu riche. Et puis, on peut aller plus loin sur euh, une campagne de upselling, cross-selling. Cross que je vous propose de détailler juste après, euh, donc en, en la mettant en place ensemble aujourd'hui. On va prendre un exemple plutôt des, des, un exemple de société d'éditeurs de, de logiciels, euh, mais c'est très adaptable à de, nombreuses, de nombreux secteurs. Donc en trois parties, quelle est la cible, l'objectif et le parcours client La cible, c'est déjà un client. L'objectif, c'est de lui vendre un autre produit. Et le parcours, c'est donc les étapes qui sont essentielles pour que le client puisse signer un potentiel autre produit, donc autre logiciel dans ce cas-là. Ce qu'on vous propose, du coup, c'est d'envoyer, de, de segmenter. On prend les clients, on regarde s'ils visitent une page d'un autre, un autre produit et s'ils le font, on leur propose une pop-in qui va leur expliquer, euh, je ne sais pas, leur présenter par exemple une démo euh, du produit B, euh, euh, de, soit un produit différent, soit un produit un petit peu plus poussé, de nouvelles fonctionnalités. Euh, et s'ils consultent euh, cette, euh, cette page, on peut envoyer une alerte euh, aux commerciaux pour cette fois-ci avoir un contact humain vraiment au bon moment, euh, à un moment clé où, où le, le prospect en a besoin. Euh, si par exemple le, le client euh, qui du coup, devient un prospect sur ce cas spécifique n'est pas prêt à signer et ne clique pas sur la pop-in, on peut le faire rentrer dans une euh, campagne de nurturing pour euh, le sensibiliser à nos autres produits, à des évolutions futures euh, et on retournera euh, le voir un petit peu plus tard pour lui proposer un contact humain à un moment qui sera euh, plus, plus essentiel. Du coup, Lucille, le, le, le scénario 1D, en tout cas, une des conclusions du scénario, c'est une alerte aux commerciaux. Et cette alerte, en fait, elle peut être déclenchée dans un outil CRM, c'est-à-dire que l'outil va venir centraliser l'information et aider à un meilleur pilotage de l'action humaine. Et Arnaud, tu voulais justement parler de, de, de cette action humaine qui arrive au bon moment. Et c'est ce que tu disais, Lucille, dans, dans, dans ce schéma. Oui, tout à fait. Alors. Comme, comme le montre la slide, donc on, quand le client re-rentre dans une nouvelle phase d'achat, donc les choses sérieuses commencent. Et avec ça, on va avoir plusieurs plusieurs outils pour communiquer. On va avoir plusieurs plusieurs informations sur notre contact. Est-ce qu'il a participé à des événements? Par exemple, un webinar en commun avec une autre entreprise. Euh, les échanges par mail. Euh, chez celle-ci, on a une synchronisation des emails qui se fait, ce qui fait qu'on voit les emails envoyés et reçus de la part de tous les contacts de la société rattachée et de tous les collaborateurs dans l'entreprise. Les réunions, les tâches en cours, l'historique des propositions commerciales, acceptées ou refusées. Ça, on peut le trouver via les documents de vente avec euh, effectivement la possibilité de voir des documents statut refusé, statut accepté. On a le document de vente sous les yeux. On a aussi les historiques de retard de paiement. Par la facturation chez nous, on peut voir s'il si, bah, y a eu quelques échéances de paiement, des relances, ce genre de choses. La satisfaction vient suivie, pourquoi pas, euh, du NPS Core qui peut être traité via une opportunité. Le, le décrochage de téléphone, alors il se fait en circonstances. Euh, autant le, le contact humain est plus fluide, plus rapide, plus chaleureux, autant il est intrusif. Euh, Là, on peut l'imaginer euh, totalement optimal, ce contact téléphonique. Euh, chez celle-ci, quand vous envoyez un devis à un client, vous avez des notifications qui vous disent quand le mail est, est ouvert et quand le document est lu. Imaginons qu'un vendredi matin, il y ait trois notifs d'ouverture de devis à la suite. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour passer un petit coup de fil opportun et euh, au hasard Si, sans doute. Du coup, tu parles... Arnaud, tu disais justement qu'il fallait euh, de, de, du coup, avoir cette connaissance client et cette connaissance mmh. client, elle peut être centralisée dans un outil et ce qui, en fait, enfin, ce qui, est, ce qui est induit, c'est une base de données client qui est une base de données éventuellement bien segmentée, ou en tout cas une bonne compréhension de sa base de données client qui est importante mmh. et qui est en fait primordiale euh, à tout démarrage de projet d'automation. Oui, tout à fait. Tout à fait, la, la segmentation client, ben, c'est... Euh... Plus on segmente sa base client, puis je pense que Lucile confirmera, plus on arrive à toucher la bonne personne avec le bon produit. On reçoit tous des, des emails qui ne nous concernent pas malheureusement toute la journée. Il n'y a rien de pire que ça. Et au contraire, un mail ciblé avec une information ciblée qui nous concerne nous alertera d'autant plus, je pense. Et du coup, il existe aujourd'hui différentes typologies de segmentation client, que ce soit la. Là on peut segmenter une base de données en fonction de, caractère, de critères psychologiques, de critères de satisfaction, tu parlais du NPS tout à l'heure, comportemental, quand il y a une version de document ou, ou autre, euh, mm -hmm. en termes de cible et en termes de dernier achat. Mm -hmm. euh, et du coup, une bonne segmentation, c'est la première étape, mais aussi une bonne connexion entre vos, vos, les outils. Et là, je vais laisser, je vous laisse du coup Lucie Arnaud commenter jusqu'au cette slide qui explicite mm -hmm. la connexion et l'intégration qu'on appelle bidirectionnelle entre celle-ci et tout à it. fait. Mm -hmm. En fait, entre les deux outils, les, les informations peuvent euh, communiquer euh, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, on peut segmenter notre base de, de, de contacts euh, par des données commerciales euh, que le commercial aura récolté euh, pendant ses échanges euh, et par euh, toutes les données comportementales que le, le marketing automation aura traqué. En fait, c'est cette liaison entre les deux qui permet vraiment une, une segmentation qui est très fine et qui va permettre, du coup, une automatisation beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace. Euh, par exemple, je, je prends euh, trois exemples un peu, un peu plus concrets. Euh, on peut segmenter euh, par euh, quelqu'un qui va euh, visiter régulièrement le support. On va donc se dire qu'il a besoin d'un accompagnement un peu plus approfondi et donc euh, le segmenter de cette manière-là. Euh, un client qui souhaite mettre en place euh, plus de fonctionnalités ou un deuxième produit, là, l'information peut venir des deux côtés. Ça peut être un sujet qui a été évoqué euh, par le avec, euh, avec le commercial, ou euh, des visites régulières euh, sur les pages de votre site Internet, par exemple, euh, ou encore euh, un client qui est très satisfait, euh, ben, comme euh, Arnaud, tu le disais tout à l'heure, euh, ça peut euh, également avoir été évoqué euh, lors d'un appel avec un account, par exemple, ou alors euh, faire euh, partie de résultats d'un formulaire euh, sur le site avec un NPS, par exemple, etc., ça, c'est trois, euh, trois types de segmentation qu'on peut faire grâce à la synchronisation entre deux outils comme mécanique et, euh, et celle-ci. Et du coup, on peut rentrer peut-être dans une dans euh, un exemple, ouais, dans un exemple concret d'automatisation avec euh, une segmentation comportementale. Exactement. Donc, euh, on a, j'ai pris deux deux campagnes un peu plus précises. Euh, toujours avec le même déroulé que tout à l'heure, la cible, l'objectif et euh, le parcours nécessaire. Donc, pour un nurturing approfondi, euh, la cible, c'est des clients qui vont visiter régulièrement le support et donc qui vont avoir besoin d'un petit peu de soutien euh, et d'accompagnement dans l'utilisation du logiciel dans le but d'être plus satisfait. Notre, notre objectif ici, c'est une meilleure utilisation du produit et donc une meilleure satisfaction client. Le parcours, ça va être de, envo de lui envoyer des contenus euh, riches, euh, des articles de support, des tutoriels, toutes les nouveautés euh, produits, et puis euh, peut-être de faire un scoring sur euh, le demand les demandes de support que, que cette personne peut avoir, pour cette fois-ci également envoyer une alerte, euh, pas forcément aux commerciaux cette fois-ci, mais euh, à l'équipe euh, de Customer Success, etc., pour qu'ils puissent rentrer en contact au bon moment avec, euh, avec ce client. Dans un autre euh, style, on peut faire des campagnes ambassadeurs, par exemple. Là, la cible, ça va être tous les clients qui sont déjà satisfaits. Euh, on peut avoir, euh, comme je le disais, l'information de, de, des deux côtés, dans le marketing automation ou dans le, dans le CRM. L'objectif final ici, ça va être euh, de demander la recommandation euh, auprès d'autres prospects. Et, euh, et on peut mettre en place une, une campagne assez simple d'emailing, par exemple, euh, où On va euh, premièrement présenter le programme ambassadeur qu'on peut mettre en place, envoyer un code de parrainage que euh, la personne pourra euh, partager avec euh, des prospects et, et des, des pairs, et euh, ensuite envoyer des propositions de co-marketing par exemple, euh, qui va permettre euh, encore de renforcer l'image et la, les potentielles recommandations euh, que cette personne pourra faire. Donc, un exemple concret voilà, de, de segmentation comportementale et de, et de, et de nurturing, en fait, euh, d'automatisation en fonction de ce, de ce comportement. Et aujourd'hui, Arnaud, il existe aussi des outils qui sont complémentaires euh, à, justement, à cette stratégie des relations clients et qui peuvent parfois faire la différence en termes de, de vente additionnelle. Oui, tout à fait. Euh, bah, comme le montre cette slide Alors, j'en parlais tout à l'heure l'appel au hasard d'un contact qui consulte un, un devis en direct Alors, on, on en riait mais c'est quelque chose avec lequel je ris avec mes clients qui consultent mes propres devis et qui me disent tiens je savais que vous alliez m'appeler parce que eux aussi l'utilisent une sorte de, de petit jeu avec eux c'est une première chose toute bête mais qui fait vraiment gagner du temps euh, appeler quand vous savez qu'on pense à vous, ça laisse quelques secondes d'avance et ça permet d'atterrir au bon moment. La téléphonie intégrée aussi un CRM, ça aussi, ça permet, un, ça permet de gagner de précieuses secondes. Le numéro s'affiche, vous avez le nom de la personne, sa société et vous pouvez accéder à sa fiche sur celle-ci dans, dans le cas présent. Euh, accéder par exemple à notre chat en ligne, voir si par hasard il n'y a pas une demande de support en cours. C'est des secondes que l'on gagne, mais quand on additionne toutes ces secondes, quand on voit le nombre d'appels que l'on passe par jour, c'est juste des heures en fin de semaine qu'on va récupérer. On ne se rend pas compte du temps qu'on perd à jongler avec des onglets, à faire du clic droit, copier, coller. Euh, c'est quand on ne l'a plus, euh, malheureusement, qu'on s'aperçoit de tout le temps qui était gagné. Euh, la signature électronique, Également, alors ça, il on, on, y, y, y a quand même un argument qui est, euh, qui est totalement solide, c'est le fait qu'une signature électronique, ce que nous proposons chez celle-ci via une intégration avec YouSign, c'est que votre devis, une fois qu'il est signé électroniquement, il est totalement valable devant un tribunal de commerce. Ça, c'est le côté factuel comptable. Euh, le commercial que je suis a passé de bien meilleurs week-ends en envoyant des devis en signature électronique un vendredi à 16h, qui est signé instantanément, plutôt que de l'envoyer par papier, il faut que votre contact l'imprime, le signe le scan, il vous le renvoie, il avait peut-être envie de partir en week-end à la mer, euh, bizarrement il le fera le lundi, et le lundi comme par miracle il a changé d'avis. Euh, ça avec la signature électronique, ça n'arrive plus, très clairement. Euh, pareil pour tout ce qui est paiement en ligne, euh, nous acceptons, donc nous, vous pouvez faire payer vos clients euh, par Stripe, par Paypal, euh, alors ces prestataires de paiement en ligne, euh, c'est tout bête, mais rien de mieux que de voir passer une notification de paiement dans ma boîte mail. Euh, et ben, ça fait du bien pour un commercial de voir passer une notification de paiement, clairement. Donc C'est ce qu'on a vu, on voit on voit le, le début du webinaire que l'important c'est d'avoir euh, déjà une bonne connaissance et une bonne segmentation de votre base de données, une base de données qui est segmentée, mise à jour, euh, maintenue. Euh, cette base de données maintenue permet d'avoir une segmentation beaucoup plus fine. Euh, les outils digitaux sont là également pour vous permettre du coup d'adresser plus finement, avec voilà, une segmentation comportementale, euh, des messages au bon moment, euh, au bon moment. Euh, la connectique entre voilà un logiciel CRM et un, un logiciel de marketing automation qui va vous permettre justement de déployer du coup tous ces scénarios euh, sur vos bases de données clients, mais également bien sûr prospects. Euh, et en fait, chez celle-ci. Arnaud, on en a aussi la preuve, puisque chez celle-ci, on, on porte une attention toute particulière du coup, à cette gestion de la relation client. Et aujourd'hui, euh, on peut dire que les chiffres parlent aussi pour nous en termes de vente additionnelle ou de satisfaction client, euh, suite à toute cette, toutes, toutes ces automations qu'on met en place pour, euh, pour faire en sorte que la relation soit la plus pérenne possible. Alors, complètement, hein, je, je ne vanterai aussi jamais euh, les performants, autant les performances commerciales de, de tous mes collaborateurs qui sont, qui sont géniaux. Mais, euh, encore une fois, on, on arrive à bien travailler avec les, les bons outils. Euh, quand on compare euh, l'année dernière et cette année, effectivement, la, la vente additionnelle a bondi de 38%. Pourquoi Parce que on rend plus simple le fait de faire cette vente additionnelle par ces signatures électroniques, par ce règlement en ligne. Ajouter un utilisateur, ajouter un outil chez nous, se fait se fait en quelques secondes. Donc ça, c'est pour la partie pour la partie CA pure. Mais la partie CA pure, elle est liée aussi à la, à la satisfaction client. C'est grâce à des automations au bon moment, c'est grâce à une réactivité, c'est grâce à bah, une personnalisation. Euh, quoi de mieux quand vous appelez votre prestataire, qu'on vous réponde « Bonjour Lucille », c'est tout bête mais ça fait, ça fait la différence. Et ça, c'est par cette, ces bonnes pratiques et ces bons outils que, que bah, la satisfaction augmente, que puis, client satisfait égale un client qui achète, qui achète plus, ou en tout cas, euh, qui a moins de difficultés à acheter, parce qu'il a confiance en son prestataire. C'est aussi simple que ça. Donc, on, on l'a vu un petit peu là au cours de, des derniers exercices. Je vais vous proposer deux, trois petits sondages du coup, que je vais publier du coup, sur le... Sur le chat, je vais vous laisser répondre, on pourra prendre un petit peu le temps de regarder les résultats euh, du sondage euh, à la fin de la présentation. Donc, on l'a vu aujourd'hui, ce qu'on voit c'est que l'amélioration du service client, elle repose sur une infrastructure technique, sur la collecte, la gestion de, de données personnelles et de bonnes données. Euh, sur la, les logiciels qui sont utilisés et la façon dont ils sont connectés entre eux, bien évidemment sur votre équipe hein, qui va faire la différence aussi, ça c'est certain euh, il faut rester toujours connecté avec ses clients euh, aujourd'hui on a besoin d'outils qui évoluent aussi avec vous donc euh, un outil de gestion de la relation client couplé à un outil de market automation c'est un peu la clé aujourd'hui pour pouvoir gérer justement cette relation client et en faire en sorte qu'elle soit sauvegardée dans le temps euh, donc on se dit les bons outils le bon management, le bon état d'esprit pour une relation client réussie aujourd'hui <rire> Est-ce que vous avez des est-ce que vous souhaitez réagir à ce, à ce mantra, disons? Ouais, moi je suis complètement d'accord, c'est ça. Hein, c'est euh, bien, automi... bien automatisé, bien segmenté pour, euh, pour concentrer euh, ses forces au bon moment, avec le bon message et qui est apporté de la bonne manière. Euh, parfois un mail suffit, euh, parfois un, un appel, euh, et on appelle en connaissance de cause avec, euh, avec toutes les informations. Euh, euh, voilà. Quand on a un client au téléphone, c'est toujours bien de savoir euh, effectivement s'il a consulté le support, s'il si, euh, euh, rencontre un problème ou si euh, tout va euh, tout va pour le mieux. Donc, euh, avoir toutes les données dans, dans son CRM, euh, y compris les, les données euh, traquées par le marketing automation, c'est super. Je confirme et, euh, et je confirme toute l'utilité de, de mettre des efforts et de mettre des moyens sur la satisfaction de son parc client et sur la gestion de son parc client. Alors, Forcément, Team Lead, c'est service client, évidemment je, je suis focalisé sur, sur mon activité, mais euh, on a toujours coutume de voir l'acquisition, malheureusement comme dans le sport, on, on pense au but mais on, on oublie la défense, et une équipe qui n'a pas une bonne défense justement, elle ne gagne pas à la fin, et c'est un pas du tout passionné de foot qui vous le dit, mais qui l'a très souvent entendu, C'est on ne parle que des attaquants, mais si l'équipe n'a pas une bonne défense, on ne gagne pas. Alors, on a une question, du coup, de Florian. On parle de client satisfait dans votre présentation, mais comment identifier un client satisfait? Alors pour notre part on a des enquêtes NPS score qui apparaissent sur l'outil celle-ci donc ils sont du développement qui nous sont qui nous sont propres quand vous cliquez sur une petite note de 0 à 10 ça génère ça génère des opportunités il faut savoir que tout ce qui est inférieur à 7 est considéré comme une très mauvaise note et une note qui est entre 9 et 10 considère comme quelqu'un de très satisfait et ben là vous aurez des contacts du service CSM chez nous euh, qui appellera bah, tout simplement pour savoir euh, bah, qu'est-ce qui ne va pas. Hein, ça, on commence par là. Et puis bah, si ça va très bien, vous dire ne bah, faut pas hésiter à en parler. On a un programme de parrainage euh, qui est super au point et qui peut être très rémunérateur. Voilà comment nous fonctionnons en tout cas. Ouais, parce qu'on mmh. voilà. Oui, c'est ça, c'est les deux, c'est les, toutes les campagnes NPS, et etc., qui peuvent permettre par, par formulaire de signaler sa satisfaction ou non, et puis, et puis par les échanges, où du coup, on peut remplir dans la fiche contact directement est-ce que la personne est satisfaite ou non lors d'un échange avec un commercial ou un, ou un customer success. Et on sait qu'aujourd'hui on ne doit pas se concentrer que sur, sur les ambassadeurs mais que les détracteurs sont parfois des ambassadeurs à venir euh, si le temps est pris du coup de de les écouter de discuter avec eux et d'échanger oui, je vois qu'on a une question de Yves de oui. aussi. Bonjour Yves, on se connaît déjà. Euh, pour, répondre à, pour répondre à la question, alors euh, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil email intégré, parce que dans ce que, que j'évoquais pour ma partie, je parlais des automations de mail qui sont dans le module opportunité. Et ces automations, elles parlent de votre boîte mail à vous. Euh, C'est du one-to-one. -one. Alors, on a toujours la synchro Office 365 et Gmail vous permet d'utiliser votre boîte mail en complètement synchronisé. Si vous êtes chez d'autres prestataires, le, le mail partira quand même de votre boîte mail à vous. Voilà, donc pas besoin d'utiliser le module marketing euh, de chez celle-ci. Euh, quant à l'outil euh, bah, web mécanique, je laisse, je laisse Lucie y répondre. Pour euh, tout ce qui est scénario d'automation euh, préalable, j'imagine que ça pourrait être la question. Oui, bah du, coup, euh, du coup, les emails sont sont faisables dans notre suite et ensuite ils sont lisibles par un maximum de clients email. Oui. Je vois qu'on a deux autres questions. Euh... On a Fleur, Florian qui complète sa question des actions de nurturing sont possibles pour fidéliser des clients. Alors, on peut revenir hein, si vous voulez sur la présentation, sur, notamment sur les exemples que Lucie donnait mm -hmm. au début. Euh, donc, euh, Florian, pour répondre à votre question, des actions de nurturing sont possibles pour fidéliser ses clients. Lucile, tu avais du coup donné quelques exemples au début de la présentation. Tout à fait. Euh, tout à fait, oui, c'est tout à fait possible de, de, de faire des actions de nurturing pour fidéliser ses clients. Euh, il s'agit, euh, ben, en fait, c'est exactement ce que Carnot ce qu disait également au début, euh, de ne pas les laisser euh, dans le vide après la signature et d'aller régulièrement euh, prendre de leurs nouvelles, euh, les informer des nouveautés, euh, leur donner euh, les bons conseils, les bonnes pratiques, euh, à la fois techniques, mais aussi, euh, voilà, nous, on vend des logiciels de marketing et, euh, et euh, un CRM. Le but, c'est vraiment d'aller euh, les aider sur les bonnes pratiques du moment euh, par rapport à ces outils, euh, à la fois techniques et, encore une fois, à la fois stratégiques. Tout ça, c'est des choses qui vont permettre de faire un peu de nurturing et d'aller les fidéliser, puisqu'on crée une relation de confiance et, et on les accompagne vraiment du début à la fin. quoi. Ces programmes peuvent prendre, peuvent être voilà, sur des temps plus ou moins longs. On peut avoir des programmes d'onboarding qui durent 15 jours, 3 mois, 6 mois. Enfin, En termes d'échéance, par rapport à, à l'expérience que vous avez chez WebMécanique et chez celle-ci, est-ce qu'il y a une temporalité idéale quand on onboarde un client, par exemple, de façon à être sûr que l'usage du produit sera le plus long possible alors, je, je je vais pas m'avancer pour celle-ci, mais en tout cas, chez nous, on est quand même sur euh, euh, surtout sur WebMechanic Automation, un logiciel qui est assez euh, euh, complet et donc euh, qui va nécessiter un certain temps de mise en place et euh, des résultats qui euh, arrivent en, en plusieurs mois. Euh, C'est important d'être présent euh, sur un un long terme en fait, euh, et d'aller assez régulièrement euh, de toute façon, prendre des nouvelles, euh, montrer les évolutions, parce qu on, on évolue euh, quand même très rapidement et le plus rapidement possible. Donc, euh, euh, c'est important de continuer l'onboarding euh, pendant très longtemps. Alors, on l'appellera peut-être plus onboarding, mais on continuera en tout cas à l'énerver nos clients euh, pour, pour les accompagner euh, vraiment sur le long terme. Et en termes d'autres actions de nurturing, tout à l'heure, tu parlais de parrainage. Alors Je vais redonner juste le lien que tu, sur la slide. Une autre stratégie de nurturing qui était éventuellement, que tu mettais en avant également, c'était la campagne ambassadeur. Alors que La question de était comment est-ce qu'on identifie des clients satisfaits Quand on a identifié des clients satisfaits, il est tout à fait possible également de les récompenser de leur fidélité. Et Du coup, Lucile, tu, tu partageais du coup cet exemple d'une campagne ambassadeur pour du parrainage. Donc La personne va recevoir une rétrocommission euh, mm -hmm éventuellement, si le filleul qu'il parraine convertit. Et donc ça, Lucie, c'est un exemple aussi de nurturing sur, euh, possible, en tout cas, sur, pour fidéliser ses clients. Tout à fait. Je reviens juste sur l'exemple, le, sur s'il avait été trop rapidement passé, en tout cas, sur la présentation. Florian, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions Les emails sont-ils riches alors que j'imagine que c'est pour ta partie, Lucille e avec signature, couleur ou autre artifice, certains, on voit que des emails mails bruts, noir et blanc, sans rien d'autre. Donc... Euh... Ah, c'est peut-être... Euh... Alors, ah, s'il si s'agit... Oui, vas-y. Oui, pour le CRM. Euh, alors, s'il s'agit des, des emails que vous pouvez envoyer, euh, envoyer via celle-ci, euh, on arrive donc à faire des choses euh, avec des emails personnalisés, euh, soit de façon standard, euh, soit directement via du code HTML. Il faut savoir que nos emails à, à nous sont envoyés par notre propre outil euh, et, euh, et me semblent plutôt sympa. Donc, euh, on arrive à faire des templates. Euh, la seule problématique qu'on a, c'est qu'on a fait tellement de templates, maintenant qu'il y en a énormément, parce qu'on en a fait quasiment pour tout. Parce que ça nous a gagné beaucoup de temps. Voilà. après nous pour notre partie autant, euh, alors on a un email builder euh, parfait qui permet à la fois de partir via des templates ou de le créer euh, vraiment assez facilement euh, de, de A à Z euh, en revanche autant euh, parfois c'est très pertinent euh, d'avoir des emails euh, des jolis emails avec euh, un vrai template autant parfois un email tout simple euh, ça peut euh, également être utile dans certaines stratégies je pense qu'il y a un entre-deux à faire aussi sur ce côté-là. Issam, oui, j'espère qu'on a répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat Il ne me semble pas. On avait des réponses du sondage, du coup. On a 70% des répondants euh, qui nous expliquent que le CRM aujourd'hui n'est pas lié à leur outil de marketing automation on l'a quand même bien vu aujourd'hui c'est important de faire communiquer vos outils de façon à pouvoir du coup engager de manière pérenne une relation, enfin un nurturing en tout cas plus fin, plus intelligent et qui arrive finalement au bon moment donc ça serait important effectivement de connecter vos outils je ne sais pas si on a d'autres questions les impératifs du cookie et pétale ne sont l'acquisition de données plus sur le comportement d'un site alors, vous en avez une question d'Olivier. Du coup, les impératifs de cookies RGPD et adblock ne freinent-ils pas l'acquisition de données fléables sur le comportement d'un site internet Aujourd'hui, quand vous avez des outils, enfin, voilà, une politique de cookies, euh, euh, il y a une gestion de consentement sur le site internet. Vous ne récupérez des données que des utilisateurs qui souhaitent, euh, qui acceptent vos cookies. Donc, d'un point de vue RGPD, euh, en tout cas, vous, effectivement, vous, vous, vous gardez, une, enfin, vous récupérez une partie de cette donnée comportementale euh, et vous en perdez une autre partie lorsque les personnes refusent. Euh, refuse les cookies sur votre site internet. Et de, et de notre côté, celle-ci est bien oui. sûr RGPD compliant. Vous pouvez inscrire ou désinscrire n'importe quel contact, n'importe quelle société en, en un clic de vos campagnes et choisir de quelle campagne vous souhaitez les désinscrire également. Mm -hmm. Oui, j'espère qu'on a répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions semble pas oui, qu'on a fait le tour donc, le tour. donc euh, merci à tous en tout cas pour cette session euh, il y avait des demandes du coup de replay webinar donc on vous fera parvenir du coup à la fin de la à la fin de la session merci à tous et à très vite pour euh, de nouveaux webinaires celle-ci euh, web mécanique merci à tous à bientôt merci à bientôt au revoir au revoir